Bienvenue Martinique de france West Indy. Eh bien auditeurs DFM, bonjour, soyez les bienvenus sur DFM Martinique Allô, le monde, et aujourd'hui eh ben, c'est une spéciale carnaval avec eh ben, nos amis eh, qui vont se présenter Bonjour Patrice, comment vas-tu Bonjour Noël, ça va bien, merci et donc tu as des invités avec toi, tu nous les présentes Bien, ben, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir M. Yanis Lucret qu'on a reçu l'année dernière pour le carnaval, qu'on s'était donné rendez-vous pour cette année. Euh, cette année le carnaval a commencé et on est dans les starting blocks. Hein. Donc euh, là, là, là par rapport à, à l'année passée où, où on a eu un carnaval où il fallait gérer, euh, fallait gérer à la dernière minute pour sortir quelque chose, je lui crée aujourd'hui, euh, voilà, on est dans un carnaval où on a l'impression que ça a démarré un peu tôt cette année, hein. donc il va nous expliquer, il va nous expliquer le programme de cette année, ce qui a changé par rapport à, à, à l'année passée, les contraintes qu'il y a eu. Euh, J'imagine bien que même cette année, il y a aussi des contraintes, donc il va nous expliquer un peu tout ça. Nous sommes aussi en présence de Monsieur Félix Verpré, qui va participer au débat. Monsieur Félix Verpré, bonjour. Bien bonjour toute euh, l'équipe, tout, tout, tout d'abord Noël, mais bonsoir, bonsoir euh, Patrice, euh, M. Lozard, bonsoir M. Lucré, mm -hmm. à chanter. et puis euh, voilà, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Andy Martinique. Euh, donc, euh, Monsieur Lucré, euh, voilà, vous êtes sur votre... Euh... Deuxième année de fonction hein, en tant que président, donc vous avez eu vos fonctions l'année passée où, vous avez, où, où on était dans une situation sanitaire compliquée. Depuis, comment ça se passe Alors bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça va faire ma deuxième année de fonction, euh, contrairement à l'année dernière où on n'avait pas euh, toutes nos activités. On a eu, on était en période Covid, donc on était en, en carnaval un petit peu light, puisqu'on avait fait un concours de groupe à pied sur le stade du Vauclin. On avait maintenu les élections de Rennes et de Mini-Rennes. Cette année, euh, on va dire qu'on est un petit peu euh, déconfiné. Euh, là, on va reprendre nos habitudes avec euh, euh, des éléments un petit peu particuliers, puisqu'il faut aussi... Euh, faire face à la contrainte liée à la sécurité donc on a toujours maintenu le concours de gros papiers. Là, cette fois-ci on ne l'a pas fait sur le stade, on l'a fait sur la commune du Diamant donc ça a ouvert nos festivités en tout cas au terme du carnaval ça s'est passé le 22 janvier et euh, on maintient toujours nos activités puisque on enchaîne euh, ce dimanche avec les élections de Rennes et de Mini-Rennes. Cette année, on a neuf communes du Sud en compétition. Donc, ce sera une très belle élection qui commencera à partir de 9 heures sur le stade euh, du Saint-Esprit, avec des animations, avec le fameux passage en tenue locale pour les Mini-Rennes et les Rennes, suivi du passage en travesti euh, où le public attend ça. Il faut savoir qu'au Sud, euh, on à maintenir euh, cette tradition avec les deux passages tenue locale et travestie et euh, donc euh, au sud on a on a cet élan culturel où euh, on sait faire on sait proposer euh, c'est vrai que euh, ce qui se faisait auparavant ça a beaucoup évolué en termes de travestis avec de nouvelles techniques avec euh, des matériaux de récupération avec euh, euh, des travestis beaucoup plus légers pour euh, que les les candidates euh, puissent évoluer sereinement librement euh, qu'elles soient à l'aise et puis, on va terminer par euh, le grand carnaval, donc la grande parade du Sud du Lundi Gras. Cette année, c'est le Vauclin qui va accueillir cette parade. Donc, comme on l'a dit, beaucoup de contraintes puisqu'il faut lier la sécurité, ce qui est la priorité maintenant aujourd'hui. Donc ce carnaval va se passer en deux phases, hein. une première partie sous forme de village de carnaval de 9h à midi avec une quinzaine d'exposants, animation musicale, euh, euh, un petit défilé et euh, la parade commencera dans les rues à partir de 14h. Ok, merci. Alors, il faut savoir aujourd'hui que c'est les 40 ans de la CSM. Donc, euh, on a prévu des manifestations tout au long de l'année. Puisque pour le mois d'août, on aura aussi euh, une, une parade. Donc, cette parade, on l'avait réalisée l'année dernière. C'était tombé sur la période du mois d'août. C'est vrai que l'idée n'était pas de chambouler le carnaval ou de changer les codes, mais c'était pour proposer une alternative, en tout cas, à nos, euh, au, au public qui vient pendant les vacances, à nos ultramarins, aux touristes ou autres. Donc, on a décidé de, de, de maintenir cette parade du mois d'août euh, euh, en août 2023. Donc, donc, on a déjà la commune qui va l'accueillir, donc on ne va pas encore divulguer. Et puis, pour le mois de décembre, on aura le concours de la chanson de carnaval, donc qui va clôturer en tout cas nos 40 ans. Merci, c'est sa promesse cette année, le carnaval. Monsieur Verpré, vous en pensez ah, quoi euh, Ah oui, j'ai trouvé que Monsieur Lucré s'est bien défendu pour une première. L'année dernière, il était, il était à sa première tentative. Et voilà que l'écouter aujourd'hui, je sens qu'il y a du boulot, il y a du concret, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qu'il y a beaucoup de projets en cours aussi. Voilà. En sachant que nous étions présents hein, à l'élection, l'élection des de l'année oui, passée, oui. Où, oui. où on a pu, en tous les cas, moi j'ai pu constater, Monsieur Lucré euh, au four Donc, au moulins en train de faire la sécurité, <rire> ça, la sécurité, oui. la sécurité <rire> au niveau du podium, oh, là, là. Euh, ah, oui. vraiment, euh, vraiment, euh, il voilà, donné, il s'est donné, ouais, il oui, donné oui. quoi. Donc cette année, ça, ça, ça, ça, ça promet. Oui. Quelles sont vos attentes? Monsieur Lucré, et vos objectifs pour cette année? Ben, les attentes, c'est que le carnaval se passe bien, sereinement. Euh et puis euh, que les gens respectent les consignes. C'est vrai qu'avec euh, euh, la, la sous-préfecture, on essaie de mettre en tout cas tout en œuvre pour avoir euh, un carnaval euh, sans risque puisque la, la parade du sud se veut un moment familial et convivial. C'est vrai qu'on a aussi pensé à un espace PMR, en tout cas on a fait attention à ça avec euh, les toilettes tout près, le parking pour se garer, un espace dédié pour ça, sur la cité des Floralies. Et euh, nous sommes en train de mettre en place aussi un système de navettes sur les communes du François, Marin Rivière-Pilote, puisque c'est vrai que le, le parking du vauclé n'est pas extensible, donc il faut pouvoir euh, trouver de la place ou autre. Donc on a pensé à cette alternative, en tout cas, faire appel aux communes avoisinantes, que les personnes puissent se garer euh, euh, sereinement et avoir euh, des navettes pour pouvoir accéder, en tout cas, sur le lieu de la pavane. D'accord. Et l'objectif pour nous aujourd'hui est de pouvoir proposer, d'être force de proposition. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, notre carnaval, il, il évolue. L'idée non plus n'est pas de, de, de, de tout changer ou de changer les codes, en tout cas. On souhaite maintenir la tradition, on souhaite aussi innover, donc, c'est proposer des choses en adéquation, en tout cas, avec euh, notre association. La, la saison a déjà débuté. Par rapport à vos objectifs, êtes-vous plutôt satisfait ou mitigé Alors, pour le moment, je suis plutôt satisfait. En tout cas, l'équipe en place, nous sommes satisfaits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que le carnaval de l'année dernière avec les contraintes sanitaires est encore plus compliqué puisque c'est vrai que le mot d'ordre, c'est la sécurité. Et euh, euh, contrairement aux anciennes parades où euh, on, on, on prenait uniquement 70 agents pour couvrir en partenariat avec la gendarmerie, là, on est passé sur un effectif à plus de 100 agents de sécurité. C'est vrai que c'est énorme, ça, ça, ça pombe le le budget, et, euh, mais on est obligé en tout cas et, euh, pour que les, les carnavaliers puissent venir sereinement et en toute sécurité puisque comme je le disais, la parade du Sud se veut un moment festif, familial et convivial en tout cas. Si je peux... Juste pour vous demander, Monsieur, monsieur Lucré, Lucré, Lucré euh, concernant le, le carnaval en lui-même, euh, combien de temps faut-il pour la préparation Comment ça se passe Alors, euh, notre programme de 2023, on l'a bouclé en septembre 2022. Euh, on avait déjà sollicité les communes euh, pour accueillir nos différentes euh, manifestations. Et euh, donc là euh, Pendant toute la période de, de, de janvier Jusqu'à maintenant On est dans les starting blocks pour tout préparer Puisque c'est des réunions euh, C'est des commissions à mettre en place C'est vrai que quand on pense À quelque chose Il y a, a d'autres choses où on n'avait pas pensé où On est obligé de chercher ou de pallier Ou de trouver une alternative En tout cas même si on, on prépare à l'avance on, on, on se rend compte En tout cas Qu'on qu qu est toujours aussi au prix euh, par rapport aux normes de sécurité ou par rapport à, à tout ce qu'on nous demande euh, au niveau de la sous-préfecture, en tout cas. Et au niveau des groupes, euh, vous, vous attendez un vu en combien de groupes comme ça Alors, on attend une quinzaine de groupes. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, on, on, on est concurrencé, on va dire euh, euh, par euh, cette fameuse parade du nord qui aura lieu euh, le lundi gras mais bon on, on a des groupes avec qui on a l'habitude de travailler, qui ont, qui ont décidé de, de maintenir cette attache et ce lien que, que, que nous avons euh, au sein de la, la, la parade du sud donc euh, auparavant tout le monde connaissait notre parade du sud du lundi gras, tout le monde savait que ouais le lundi grâce était dans, dans le sud bon malheureusement d'autres événements se, se, se, se font d'autres événements secrets. donc euh, heureusement que nous avons de bons rapports avec les groupes qui ont l'habitude de, de, de fonctionner avec nous en tout cas puisqu'il faut savoir que la, la, la, la, en tout cas la parade du sud les groupes viennent bénévolement euh, parader euh, et tout et euh, quand on est euh, concurrencé euh, par un autre organisme euh, qui propose des sous ou, ou autre, ça peut euh, inciter euh, d'autres groupes à vouloir... Euh, euh euh, pré ou préférer euh, toucher cet argent puisque bon aujourd'hui le nerf de la guerre c'est l'argent euh, sans argent on ne peut rien faire puisque aujourd'hui les, les groupes on voit qu'il y a une évolution au niveau des, des, des costumes hein. tout le monde euh, cherche à avoir de beaux costumes euh, euh, ne serait-ce que euh, s'ils veulent partir euh, représenter la Martinique ailleurs donc en tout cas euh, on a besoin de, en tout cas de sous et de financement euh, pour faire tout ce qu'on a à faire Ok, merci Noël. Oui, donc euh, moi je voulais poser une question aussi. J'ai vu qu'au Carbet, pour la deuxième édition, au mois de juillet, ils font un, un, ils vont faire un, un spécial carnaval pour les touristes. Est-ce que ça, ça rentrerait dans vos projets aussi, vous pour le Sud, faire au mois de juillet un spécial carnaval pour les touristes qui rentrent à Martinique alors, nous, euh, notre date a déjà été arrêtée, c'est pour le mois d'août. C'est-à-dire que l'année dernière, on, on avait arrêté euh, cette parade du mois d'août. On l'avait fait sur la commune de Ducos. Donc, pour 2023, ce sera toujours sur le mois d'août. Donc, la commune euh, des Voiles, ça restera une commune du Sud. Donc, euh, nous allons euh, communiquer dessus euh, prochainement, puisqu'on a encore de, de, de la marge. Mais on a aussi euh, cette fameuse parade euh, euh, des grandes vacances, en tout cas euh, pour les personnes euh, qui, qui sont en vacances. Ou euh, même pour euh, nos carnavaliers à nous. Bah merci, ouais, c'est intéressant aussi pour les touristes. Ils ont vraiment comme ça aussi de belles fêtes de carnaval quand ils tout rentrent tout et ils peuvent profiter parce que là-bas il n'y a pas beaucoup de carnaval. Et ah donc, Exactement. Il faut passer à eux. Voilà. C'est normal. Bon, chers internautes, vous inquiétez pas d'ici la fin de l'émission on va essayer de lui tirer les verres du nez pour savoir <rire> dans quelle ville aura lieu il va nous donner la Exact. il va nous donner la j'ai une question Alors, pour ceux qui le savent pas et PMR signifie personne à mobilité réduite donc j'ai cru comprendre qu'il y a un parking qui qui va être mis en place mais Admettons, euh, je suis en fauteuil roulant. J'ai envie aussi de m'amuser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, qui est prévu au-delà du, au-delà du fait d'avoir un parking où ils peuvent, euh, ils peuvent stationner, voir, euh, j'ai envie de dire, être dans, dans, dans l'observation plus que dans la participation. Est-ce que, au niveau participatif, il y a quelque chose qui est prévu. N'oublions pas que on est dans les studios d'Andy FM Martinique hein, qui lutte pour les non, personnes bien, en bien, situation d'handicap. Donc euh, la question est est-ce que, à ce niveau-là il y a quelque chose de prévu ou c'est quelque chose qui peut évoluer par la suite peut-être pour le carnaval 2024 ou juillet ou août ou, ou décembre par exemple alors, je pense que c'est quelque chose qui peut être euh, amené à évoluer. C'est vrai qu'on a prévu euh, l'espace PMR, mais euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, l'équipe, euh, les, les, les 30 bénévoles que nous avons au sein du, du, du Carnaval Sud euh, ne, ne, ne peut pas tout gérer aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, euh, ces personnes souhaitent participer, je pense qu'elles peuvent participer, mais euh, peut-être avec, Organisme pour les accompagner euh, ou autre, parce que c'est pas évident. Nous, on a pensé à toute cette partie pour pouvoir euh, euh, voir le, le, le carnaval de plus près, euh, participer, avoir un espace dédié à tout ça. Mais euh, maintenant, parader dans les rues, euh, c'est une autre question. Mais en tout cas, euh, imaginons euh, qu'un organisme nous dise que, bon, eh bien, on a fait des costumes, on a des personnes à mobilité réduite ou autre qui souhaitent euh, être dans le parcours euh, paradé. Nous, ça nous aucun problème, mais aujourd'hui, euh, l'équipe que nous sommes avec euh, tout ce qu'on a à faire ne pourra pas justement encadrer. Et, euh, je pense que si une association justement nous écoute et, et souhaite participer, en tout cas être dans, dans, dans la parade, rassurez-vous, ça ne pose aucun problème. Normalement, excusez-moi, c'est que les membres de l'organisation du carnaval ne peuvent pas prendre en charge cette. Euh, Organisation de pouvoir encadrer les fait. personnes en situation de handicap. Je pense que, que c'est une association mm -hmm. qui qui pourrait euh, prendre en charge ce, mm -hmm. ce type de d'engagement. Si j'ai bien compris, euh, au niveau de l'association, c'est que des bénévoles. Mais comment comment, comment se structure et euh, structurée l'association au niveau des prises de décision Comment, comment, comment vous fonctionnez Alors, l'association Carnaval Sud est euh, en tout cas euh, gérée et régie par... Euh, l'ensemble des dirigeants du Sud. C'est-à-dire que dans chaque commune du Sud, il y a un comité de carnaval ou encore une personne euh, qui s'occupe du carnaval dans la commune. Donc, ce sont ces représentants euh, qui viennent à nos réunions et qui intègrent l'association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Ducos a son représentant, les Anzales à, à a sa, sa représentante au nom de Mme Lebel. Donc, les 12 communes du Sud ont leurs représentants au sein de la CSM et le, le bureau euh, du Carnaval Sud est constitué de ces représentants. Donc aujourd'hui, pour intégrer l'association, il faut déjà faire partie d'une associ association de carnaval au sein d'une des communes du Sud. D'accord, ok, merci. Et au niveau, au niveau budget, est-ce que vous disposez d'un budget ou est-ce que c'est chaque commune qui, qui apporte une part de financement Comment ça fonctionne Alors, aujourd'hui, notre plus gros partenaire, on va dire, c'est l'espace sud, puisque nous, on s'occupe uniquement du carnaval du sud. Donc, notre plus gros partenaire, c'est l'espace sud. Euh, les communes n'apportent porte pas, c'est-à-dire qu'ils ont un représentant euh, qui, qui est au sein du, du, du carnaval Sud-Martinique, mais le, le, leur budget qui leur est alloué, c'est pour faire leur carnaval dans leur commune. Donc, euh, nous, on reçoit uniquement nos dotations au niveau de l'espace sud, et maintenant, on cherche aussi euh, des, des partenaires ou des sponsors, je ne sais pas si je peux les citer, euh, comme euh, McDonald's, je prends un exemple, le concours de groupes à pied, euh, où euh, les, les, les groupes reçoivent des prix en numéraire, euh, toute la partie financière est euh, allouée par euh, McDonald's. Donc pareil, euh, euh, tout ce qui est euh, boisson, on peut les avoir avec euh, DJ. Après, on a d'autres partenaires qui nous offrent autre chose, ne serait-ce que pour la nourriture, euh, des véhicules, pour pouvoir transporter euh, tout ce qu'on a à faire, ne serait-ce que pour la déco, euh, table et chaises et compagnie. La commune, en fait, euh, par exemple, la commune qui, qui, qui, nous, qui accueille, qui décide d'accueillir l'une de nos manifestations, essaie de nous accompagner, par exemple, sur le plan logistique, euh, sur la sécurité, on demande euh, un, un apport financier, euh, soit qu'ils nous aident à payer la moitié ou autre. Donc, c'est dans cette optique-là que les communes nous accompagnent. Et merci, monsieur. Je reviens sur mes pas. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de... de... On est euh, la, la personne en situation de handicap, oui, mais c'est justement, si oui, vous bien aimé, savoir si dans l'avenir, il faudrait toujours réserver une euh, place pour les personnes en situation de handicap, puisque ce sont des personnes qui ont été évaluées qui bougeaient beaucoup, ils faisaient leurs affaires, et puis finalement, c'était un accident, c'est devenu comme ça. Mais ils ont encore... La danse... Le, le, Comment dirais-je, l'envie de boucher encore dans leur sang, ils sont toujours actifs intérieurement, donc ils voudraient, mais il manque peut-être quelqu'un pour les accompagner, tout ça. Alors, est-ce que ce serait possible d'avoir une association qui se mette, qui s'engage à, à, pouvoir les aider à participer dans, dans divers, euh, euh, manifestations, quoi. Alors moi je pense que Monsieur Verpré a lancé la perche. Donc s'il y a une association qui nous écoute, elle est la bienvenue. Parce que comme je disais, euh, la trentaine de bénévoles que nous sommes, il y, a, il y, a, il y en a pas assez. On ne pourra pas tout gérer. Oui. Mais en tout cas, si une association euh, souhaite nous accompagner sur ce plan-là, euh, c'est tout bien, c'est la bienvenue en tout cas pour nous. Puisque c'est vrai qu'on pense à l'espace PMR. En tout cas, c'est dans notre cahier des charges pour toutes les manifestations que nous organisons. Et c'est vrai que pour ceux et celles qui souhaitent participer, ben, ils peuvent. Mais malheureusement, je pense qu'ils seront obligés d'être accompagnés d'une du, association. Et, et là, euh, tout le lien peut se faire. En tout cas, euh, on peut mettre des choses en place, mais on ne pourra pas le faire tout seul. En tout cas. Donc, on rappelle que la place PMR, c'est pour euh, les voitures. Hein, c'est pour garder une voiture, une oui. euh, banquine. Bon, mais la personne qui ah, est... Alors, dans, dans, comme dans, Noël, dans, comme non. moi, bon. On arrive, enfin, je ne conduis pas, mais euh, quelqu'un qui un fauteuil voulant, bon, il descend il prend son fauteuil, puis voilà, il est dans la rue, il est parmi nous, et on est tous ensemble. Est... Alors, effectivement, la place PMR que nous avons euh, choisie, c'est un espace où les voitures... Sont à côté, à l'étroite à côté, et on a mis un chapiteau, en fait, qui peut accueillir, en tout cas, une cinquantaine de personnes dédiées et dématérialisées euh, euh, euh, uniquement euh, pour vous, en tout cas. Donc, dans cet espace, euh, quelqu'un euh, de valide ne peut pas s'y trouver, puisqu'il est réservé uniquement, en tout cas, euh, pour ces personnes. Donc, parking, trois à côté, et ouais. l'espace avec euh, le chapiteau bien dématérialisé. Euh, pour leur permettre de regarder le, le vidé euh, tout près et euh, d'être en, en, en sécurité en tout cas euh, euh, pas de soleil et tout euh, un espace couvert en tout cas s'il pleut ou autre donc euh, cette été dématérialisée en, en prenant compte de toutes les contraintes un eh grand merci monsieur Lecoye euh, oui. d'avoir passé à nous sans problème nouvelle <rire> Ah, je, je pense qu'on va faire une petite pause parce que je rappelle aussi à nos auditeurs d'Andy FM Martinique que c'est une spéciale carnaval donc avec le président de, du Sud, le carnaval du Sud et puis Patrice et puis euh, Monsieur Verpré qui sont là avec nous et nos auditeurs d'Andy FM Martinique, vous êtes donc euh, invités à vous manifester. Si vous avez des questions à poser justement que vous vivez euh, sur l'espace Sud, peut-être vous avez des questions à poser pour le carnaval, c'est le 05 96 768 268 et pour l'heure, bon, on part euh, quelques minutes avec euh, Allez, c'est parti, un petit euh, son. Eh bien, nous sommes de retour dans nos studios en FM Martinique avec nos invités aujourd'hui dans l'émission Allo le monde, c'est une spéciale carnaval avec notre ami Patrick Loza qui nous a préparé cette émission avec ses invités, M. Lucresse président du Carnaval du Sud et puis notre président, hein, M. Félix Verpré. eh bien, soyez les bienvenus et puis euh, donc dans cette spécial, on va parler carnaval, si vous avez des questions aussi vous pouvez vous aussi vous manifester au 05 96 768 268 hein, en ouverte et c'est jusqu'à 16h et bien Pat, Patrice, donc tu as d'autres questions à poser à notre président ou à ton invité ah oui j'ai une question ah, le fameux Jack, le fameux Jack. est-ce que ça tend à disparaître dans le carnaval euh, bon, à notre niveau, non, puisque ils vont euh, parader euh, lors euh, du de la parade du sud euh, du Vauclin. Donc dès le matin, ils vont exposer leurs véhicules et une fois que la parade euh, va débuter à, à 14h, ils, ils seront à la fin du cortège, hein, donc ils vont pouvoir euh, montrer euh, et, euh, leur véhicule. C'est vrai que aujourd'hui nous on est passé par une association, enfin ils nous ont contacté euh, l'association Brad Bradjac et euh, ce qu'on avait dans les années euh, auparavant euh, a littéralement évolué puisque le design est, est, est différent. Euh, on voit qu'ils ont fait un, un effort. effort, en tout cas l'effort qui, qui est fait c'est sur le, le design, euh, la peinture, les couleurs, les textes et les messages à, à faire passer. Euh, elles sont vraiment stylisées euh, et euh, on ne retrouve plus ce qu'on avait auparavant. Et euh, en tout cas euh, l'évolution est faite et pour moi dans le bon sens. Parce que euh, c'est vrai que quand on disait Bradjack, on voyait euh, des véhicules qui pétaradaient un petit peu de, de, de, de partout, et ça gênait, c'était bruyant. Et euh, eux, ils sont plus axés sur le design et pas sur euh, l'aspect euh, bruit. Okay. Est-ce ah, qu'il y a quand même du bruit hein, de mmh. temps en temps <rire> Oui, oui, oui, mais c'est vraiment mmh. plus le bruit qu'on qu pouvait retrouver auparavant, où vraiment euh, euh, c'était un bruit assourdissant et, et même euh, qui faisait peur euh, et tout. Mmh. Euh... D'accord. Effectivement. Et mmh. je suppose qu'en termes, termes de sécurité, il y a quand même, euh, comment dire... Euh, des normes à, à respecter Tout à fait. Il faut la carte grise du véhicule, il faut le contrôle technique à jour, il faut le mmh. permis du conducteur. Donc ça, vraiment, ce sont des normes où on ne peut pas... On euh, est obligé, en fait, de, de, de respecter tout ça, sinon ils ne peuvent pas être sur le parcours. Il y a un contrôle qui s'est fait oui, ah oui, automatiquement. Et moi j'ai une question par rapport aux groupes, dans les plus anciens groupes que vous accueillez pour les défilés et les plus récents ceux qui se sont formés, donc le plus ancien il est, ça fait combien de temps qu'il qu tourne, qu'il fait le vidé, qu'il est présent et le plus récent alors, le plus ancien, euh, je pense que c'est euh, Tamboubokanal, mais bon, ils il, il restent eux au Fort-de-France. Donc, euh, nous, euh, dans, euh, dans le sud, je pense que le plus ancien, euh, plus ancien dans le sud, qui, qui est avec nous, ça peut être qui Ça peut être quel groupe Je pense que ça doit être, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, je pense que ça doit être un groupe du Robert. Je ne suis pas sûr. Euh, mais en tout cas, les plus anciens, ce sont des, les, les groupes de Fort-de-France. Et en général, ils restent sur Fort-de-France. Et dans Donc, les plus récents, ceux qui sont formés, vous avez des, des jeunes qui ont pris le relais vous... Alors, les, faut... effectivement, les plus récents, on a de nouveaux groupes, comme euh, Rivière-Salée, euh, comme euh, le groupe de Sainte anne noupé le euh, groupe de Rivière-Pilote, le Point-J. Donc, euh, il y a toute cette génération de, de, de nouveaux groupes. Euh, en tout cas qui tiennent à, à, à être présents et à proposer euh, euh, des choses, ne serait-ce que sur euh, les chansons, ne serait-ce que sur euh, les costumes. Après, on a, on a des habitués euh, comme les groupes du Robert avec euh, 231, Authentique Cannes Bass ou les, les, les groupes Turbulence où vraiment euh, sont vraiment axés sur la partie costume, les couleurs. Et euh, chaque année euh, nous propose un spectacle féerique puisqu'ils travaillent vraiment euh, la sonorité ou autre. Et puis on a aussi des, des, des groupes qui chaque, chaque année on, on peut compter sur eux comme euh, Willy les bandes ou encore. Euh, euh, Pom Pom Session, donc il y a toute cette nouvelle génération euh, de groupes euh, qui tient en tout cas à se, à se maintenir et à proposer euh, de, de nouvelles choses, puisqu'il faut, il faut évoluer, ne serait-ce que sur la sonorité, les costumes, et puis euh, pour pouvoir avoir un, un public assez varié. Mmh. Justement, euh, par rapport aux costumes, tout ça, est-ce que vous faites des concours, vous remettez des prix euh, aux meilleurs costumes, euh, à la meilleure. Euh... Le meilleur défilé à pied, euh, meilleure meilleur chorégraphie de danse, euh, non Alors c'est le but du concours que nous, organi que nous avons organisé le, le 22 janvier, donc le concours des, des, des groupes à pied. Donc euh, cette année c'est euh, le groupe euh, Authentique Jerry bass qui a remporté le premier prix, donc... Euh, le premier prix, c'est une enveloppe de, de 1000 euros. Et euh, en fait, euh, comment ça se passe, la notation Donc, ils sont notés sur les costumes, ils sont notés sur la chorégraphie, ils sont notés sur la sonorité. Donc, euh, c'est euh, l'ensemble des points des différentes catégories qui euh, constituent le classement. Okay. Yeah. Et euh, encore une dernière question par rapport au groupe, euh, vous faites pas attention à ce qui est maintenant la mode c'est la parité, il faut autant d'hommes que de femmes euh, dans les musiciens, dans les groupes à pied. Euh, non vous faites pas attention à ça, c'est s'il y a uniquement euh, sur un groupe d'hommes qui défile, vous allez pas dire ah non mais il faut mettre des femmes aussi, non ah non, non, non. Je pense que chaque groupe a son authenticité et peut être varié et décider comme il le souhaite d'avoir autant d'hommes que de femmes. D'ailleurs, il y a, y, a, y a Move où il y a, y, a, y a que des femmes. Euh, D'autres groupes font une alternative avec les femmes au chacha et les hommes au Tom Basque, clair et, et compagnie. Donc ça, c'est propre au groupe. Et euh, bon, euh, je pense que chaque groupe gère comme il le souhaite, ne serait-ce que pour le visuel. Et puis euh, après, il propose et euh, c'est au public euh, d'adhérer. Mais en tout cas, nous n'intervenons pas euh, sur cet aspect. Je ne sais pas s'il y a une question, non, euh, oui, M. Oui. le Président et Juste pour demander, euh, le circuit où se déroule la parade reste euh, le même, toujours Oui, ce sera le même. On partira de l'esplanade de la Pointe-Athanas pour oui. passer devant la poste, pour passer devant la gare de taxi, pour oui. rentrer à la cité les Floralis et pour ressortir euh, dans, dans, dans le bourg Bord via la place ouais, via, près du marché, c'est bien ça j'ai une question le fameux vaval le fameux vaval euh, euh, qui décide en fait euh, qui sera l'effigie de chaque année l'effigie du fameux euh, sa majesté vaval? Bon, euh, en général, le Vaval, il, il sort aussi au Fort de France. Donc, euh, je pense que c'est euh, la, la, la commission euh, carnaval de, de Fort de France qui, qui régit. Je sais qu'auparavant, c'était euh, Carnaval Foyal qui avait la, la, la main sur le Vaval. Maintenant, ça a été... Euh, repris par la, la commission carnaval de, de, de Fort-de-France. Donc, je, je salue d'ailleurs le, le travail d'Yvon Lamourantière aujourd'hui, euh, qui, qui, qui, qui fait sa dernière année, en tout cas. Je pense qu'on ah qu va... Oui, ah. c'est sa dernière année et tout. Il a déjà... Présenter sa, sa, sa, sa remplaçante. Okay. Donc, euh, donc euh, je, je salue tout le travail qu'il a accompli. Donc, peut-être que le Vava, -va, ce serait à son effigie euh, pour. Son départ, on ne sait pas, mais on a hâte de, de, de voir le Vaval. Mais c'est vrai que le Vaval est propre à, à Fort-de-France. Nous, nous n'en avons pas dans, dans, dans le sud. Aujourd'hui, sa commune du sud fait son petit bois-bois pour le, le, le brûler le, le mercredi décembre. Mais c'est vrai que le. le le, le, le Vaval de Fort-de-France reste majestueux et les gens descendent littéralement le, le mercredi, décembre voir euh, l'incinération. Donc l'idée aujourd'hui pour nous n'est pas euh, de concurrencer ou d'avoir euh, un propre Vaval du Sud, puisque je pense que euh, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas la peine. Et euh, voilà. Ouais. Patrice, euh, donc... Euh... Tu vas être là-bas, tu vas filmer, parce qu'Andy FM Martinique sera sur place, donc on va nous faire des films, on va filmer, on va passer ça en direct aussi sur nos réseaux sociaux. Patrice, c'est toi qui vas être en charge donc de filmer, de nous retransmettre ça, c'est ça Oui, tout à fait, donc euh, ça va être euh, retransmis bon, ben, sur Facebook, euh, en direct, en fait, en direct, ce sera en direct sur, sur, sur, sur, sur Facebook, YouTube, YouTube. Et donc c'est la question que je je m'apprêtais à poser, c'est-à-dire qu'au niveau couverture médiatique, est-ce qu'il y a des médias qui participent à, à pouvoir, entre guillemets, faire des captures, capture, que ce soit photos, vidéos, voire peut-être même retranscrire, aujourd'hui au niveau soutien médiatique, comment ça se passe alors aujourd'hui, la, la, la Parade du Sud, ça fait 40 ans qu'on l'a fait. Et, heureusement, on a un partenaire euh, euh, qui est Martinique Première, qui chaque année euh, fait euh, la retransmission. En direct euh, donc au niveau de, de, de, de des télévisions c'est vrai que le concours qu'on a organisé ils sont venus mais euh, le direct était plus sur euh, la, la, la page facebook mais euh, pour la parade du sud le, le, le direct se fait sur la partie tv et puis bien sûr il y a aussi euh, rci euh, euh, qui vient faire le, le, le direct sur leur page euh, facebook euh, des directs euh, via, via la radio donc on a ces, ces deux là en tout cas qui nous font la de nous capter des images et de les retranscrire en tout cas sur les différents réseaux ok des questions donc ce que je voulais lui dû demander comment il se sent après avoir mis tout en place, est-ce qu'il se pose des questions, par exemple pour dire, bon ben, comment est-ce qu'il passé l'année d'ici là, comment fait bon ben est-ce qu'il y a des inquiétudes quand même ou non ça ou le il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que quand on quand, quand on est organisateur on <coughs> on pense toujours euh, à l'après ou à l'avant on anticipe euh, mm -hmm. puisque quand on a des, des milliers de carnavaliers qui viennent et tout, on pense surtout à leur sécurité euh, voilà. on, on, on, en tout cas on anticipe on est on n'est pas serein on dort pas sous les oreilles même si on, on, on boucle tout on pense à tout mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête ouais, des gens c'est pour ça qu'on demande à, à, à, à tous les carnavaliers qui viennent de, de venir dans, dans un esprit correct un esprit il serait, on est là pour s'amuser et surtout pas euh, créer euh, des embrouilles ou de la bagarre donc euh, comme je le disais la parade du Sud se veut un moment convivial familial et en toute sérénité donc on tient à ce que ça perdure en tout cas euh, après euh, c'est vrai que en ce moment, euh, avec toutes les activités que nous avons eues depuis le mois de janvier, la fatigue se fait euh, ressentir. Donc moi, je pense qu'après le mercredi décembre, mon portable sera éteint. Euh, une bonne semaine euh, de le repos. repos euh, c'est vrai que le, le, le, la vie associative et le bénévolat, c'est très compliqué à, à, à gérer. J'ai envie de dire que c'est même ingrat, mais, mais quand on aime, on est obligé de le faire. Et tout. Oui, voilà, c'est mmh. important. Sauf... <coughs> Sof... En plus, euh, sauf erreur de ma part, je crois que ce n'est pas la seule association dans laquelle vous intervenez. Je suis tout à fait, tout à fait. Je suis euh, président d'un ballet traditionnel, donc le Ballet Exotique du Robert. C'est vrai mm -hmm. que depuis le mois de janvier, on a arrêté euh, toutes les prestations, puisque j'ai des danseurs-danseuses dans des groupes à pied, qui dansent ou qui jouent d'un instrument, et moi-même avec les préparations du carnaval. Ça n'est pas évident de, de, de, de, de maintenir les, les spectacles et les répétitions, donc on a arrêté pour reprendre mmh. en mars. Et puis, je suis aussi euh, président du Rotary Club euh, du François. Bon, ah, heureusement, oui. nos, nos réunions ne se font que le jeudi. D'ailleurs, ce soir, ma réunion de jeudi a été annulée puisque j'ai une réunion euh, avec les différents comités du Sud sur Ducos. Donc, euh, c'est pour ça que je disais que, euh, c est, c est, que la fatigue commence à se faire ressentir en tout cas. C'est bon à savoir, au président. De toute façon, on va à faire un petit courrier pour le haut d'arrivée le <rire> Et moi, j'ai une question par rapport au, encore au groupe. Est-ce que vous allez accueillir des groupes extérieurs à la Martinique, ou euh, de Guadeloupe, ou euh, peut-être de Métropole, je ne sais pas Alors, pas cette année, mais euh, l'année prochaine, on a eu des propositions. Maintenant, euh, ça se prépare en amont, puisqu'il faut pouvoir les recevoir, trouver euh, un endroit pour les accueillir. Parce que c'est vrai que quand les groupes, surtout de Guadeloupe, arrivent, ils viennent avec près de 70 personnes, donc il faut pouvoir les loger, loger euh, euh, trouver, les nourrir, c'est ça, trouver des, des, des bus, donc ça, ça se prépare. Donc on a des propositions. C'est vrai que cette année, euh, le groupe 231 a eu la chance de faire rentrer euh, le groupe Kassialata de de Guyane. Bon, ils ne sont venus que pour un week-end, hein, et donc ils ont fait vendredi à, à lundi, donc ce qui n'est pas mal, puisqu'ils ont pu euh, défiler dans les rues de Fort-de-France, pour la, la, la parade de Fort-de-France, et euh, sur euh, la parade que le Robert avait organisée. Donc euh, nous, on est en parler avec un groupe de la Guadeloupe, mais en tout cas, euh, euh, il faut pouvoir euh, définir un lieu pour les recevoir, pour qu'ils dorment, et euh, tout ce qui est nourriture donc euh, ce sont les, les contraintes que nous avons ah, nous. mais euh, c'est en cours pour 2024, on verra okay. et de l'autre côté des groupes euh, du sud qui vont partir euh, un petit peu euh, rayonner dans la Caraïbe pour faire leur carnaval à droite à gauche alors pas des groupes euh, du sud euh, mais je sais que le groupe de Fort de France Alliance 972 euh, partira représenter la Martinique sur euh, la Guadeloupe lors d'une parade en, en Guadeloupe euh, le groupe Guanaval, euh, l'année dernière, était parti euh, représenter euh, euh, la Martinique, il me semble, à, à Dunkerque, euh, me semble-t-il. En tout cas, euh, les groupes de carnaval aujourd'hui, ils sont... Euh, comme des ballets traditionnels, j'ai voilà. envie de dire, ils véhiculent maintenant l'image de la Martinique, puisque ils, maintenant ils font des répétitions sur toute l'année. On les retrouve lors de, de, de fêtes patronales. Et maintenant, ils, ça leur arrive même de faire ce qu'on appelle des tournées pour pouvoir mmh. faire des, des, des échanges dans d'autres dans pays. Ce que je trouve très bien. Et c'est pour ça que je parlais de, de l'argent qui était le nerf de la guerre, puisque ils ont besoin d'argent ne serait-ce que pour payer les billets, ne serait-ce que pour pouvoir faire Et, euh, les costumes, puisque aujourd'hui euh, euh, tout est allié sur le visuel, euh, même mmh. si euh, le groupe est bon niveau sonorité, mais il y, y, y a le visuel qui joue aussi, donc il faut pouvoir euh, créer des, des, des costumes, des coiffes ou autres. Et pour les répétitions, vous n'avez pas trop de, de, de difficultés à trouver des, des endroits pour que ces groupes puissent répéter, surtout les musiciens, quoi, parce qu'il pleut, tout ça Alors, la chance que nous avons, c'est que ce n'est pas nous qui cherchons des lieux ou autres. Donc, chaque groupe s'occupe de chercher son lieu pour pouvoir euh, répéter. Là, nous, on n'intervient pas sur, sur, sur ça. Bon, maintenant, vous savez que les groupes, euh, ils peuvent répéter sur, sur des parkings. Euh, mmh. euh, euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de salle j'ai envie de dire, dédiées... Euh, pour qu'un groupe à pied répète puisqu'avec euh, il, euh, il faut de la place et puis les échos sonores donc euh, ils préfèrent répéter hein, en plein air donc le plus souvent ils ont un espace bien dédié que la commune leur, leur prête ou leur alloue ou euh, le plus souvent su, sur des parkings mm -hmm. c'est pas mal c'est un beau challenge hein, mm -hmm. mm -hmm. et alors euh, si euh, enfin quelqu'un veut former un groupe, dire voilà j'ai une idée, je veux créer un groupe pour l'année prochaine, il faut qu'il vous s'intéresse une demande auprès de, de vous donc et puis euh, comment ça se passe Il faut qu'il explique ce qu'il va représenter, euh, quelle ça va être la thématique du groupe, comment ça se passe Alors nous nous on est plus organisateur donc euh, aujourd'hui si quelqu'un veut créer un, un, un groupe, il passe directement par la, la une, une des communes pour pouvoir les accueillir et monter euh, sa, sa propre association et euh, voilà nous on n'intervient pas sur, sur cette partie là, en tout cas on n'a pas de phase d'accompagnement pour les nouveaux groupes, euh, la seule chose que nous pouvons faire c'est de les accueillir ou de les inviter sur les différentes manifestations que nous organisons mais aujourd'hui euh, beaucoup de, de, de, de groupes euh, se créent, on, on va dire euh, euh, les jours gras et euh, ils voient que, que, que, que c'est bon enfant et après décident de monter une association où ça devient un petit peu plus structuré. Oui, c'est sûr, pour avoir un peu d'argent, ils sont obligés de se mettre en association pour que la fait. commune puisse les aider un petit peu. Voilà. Absolument. Mmh. Bah, c'est pas là, mais oui, aussi. Mmh. Mmh. Ouais, parce que le transport, euh, au moins, euh, payer le transport, de, par exemple, s'ils se déplacent de shell cher pour aller euh, dans une commune du sud et tout ça, c'est... C'est des frais, l'autocar, en plus avec les, les prix qui ont augmenté. Tout Exactement. C'est la, la, la grande interrogation des groupes. Quand on les invite à, à jouer gratuitement, euh, le, ne serait-ce que le bus, c'est près de 500 euros en minimum pour ouais. se déplacer. Et des moments, il y a des groupes qui prennent deux bus, parce que on a beaucoup de groupes qui sont à plus de 70, à, à près de 90, même si euh, ils font du covoiturage, c'est pas toujours évident. Quand on est organisateur, nous, ce qu'on préfère, c'est que les groupes viennent en bus, ne serait-ce que pour les places de parking, parking qui voilà. ne sont pas extensibles. Et puis, c'est mieux d'arriver en groupe, où on est identifié ou autre. Mais malheureusement, euh, tous les, les, les groupes à pied ne peuvent pas opter pour euh, le bus, puisque c'est littéralement cher. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a les instruments aussi à hein, C'est ça. De, ça prend la place aussi. Ah. Ouais. Ouais. Ben Patrice, je te propose qu'on fasse une petite pause encore, et puis euh, on revient tout de suite pour la fin de l'émission. Ok. Euh, alors ben je vous propose un la vie, et c'est une carnaval parce que la vie c'est un carnaval, et comme on approche du carnaval On va écouter euh, aussi euh, nos amis de la Caraïbe, espagnols, cubains qui font le carnaval. Carnaval aujourd'hui c'est en direct sur Andy FM Martinique avec nos invités Patrice Loza qui a lui-même invité le président du carnaval Monsieur Lucrèce et puis notre président de la radio Andy FM Martinique Monsieur Félix Verpré. Et aujourd'hui on parle du carnaval, le carnaval de Martinique qui va bientôt démarrer. Et donc bah justement des questions à ce sujet. Patrice, alors on rappelle les dates au fait donc euh, là le prochain rendez vous ben c'est le 12 le 12 février à 9h au saint-esprit qui okay, est suivi du, du village du village du carnaval le 20 février de 9h à midi et la parade du sud le toujours le lundi février à partir de 14 h et ça se passe au Vauclair. Voilà. et nous en DFM Martinique eh ben on sera présent euh, tous les jours pratiquement en direct avec des, des directs à la radio des reportages euh, dans les communes à droite, à gauche, dans le nord, dans le sud, au centre Voilà, on sera partout donc euh, auditeurs dans DFM vous pourrez nous suivre donc et euh, écouter le carnaval avec nous en direct en sachant que, bon, ben, vous l'avez compris, chers auditeurs, auditrices, le carnaval ne va pas s'arrêter le mercredi décembre, puisque nous avons un rendez-vous pour le mois d'août 2023, suivi d'un rendez-vous pour le mois de décembre 2023, donc ça promet cette année. C'est sûr. Et ce n'est pas le, le carnaval que nous avons connu. Dans le temps, dans notre jeune âge, s'il fallait chercher dans, sur des matelas, des violins, des choses comme ça, euh, courir dans les rues. Maintenant, c'est euh, le plus beau costume, et euh, puis ce sont de, des couleurs variées, et puis ça se passe dans de très bonnes conditions. Et une très belle musique aussi, parce que euh, ça a moins évolué avec euh, les sons de tambour là, donc euh, mm -hmm. ça dégage en plus. Et, ouais. Ouais. Et, et moi j'ai vu aussi, euh, compa par comparé à la Guadeloupe aussi, il y a des petites traditions qui sont un peu différentes. Par exemple en Guadeloupe, il y a les, ces enfants avec des, des espèces de grands lasso fouets qui, euh, qui claquent, qui claquent euh, sur la route, tout ça. Ouais. Et euh, c'est étrange parce qu'il y a des, des traditions à même pas de 200 km et qui ne se font pas ici. Vous arrivez à l'expliquer ça, vous monsieur le Président euh, non, c'est propre à la Guadeloupe. C'est vrai qu'en Guadeloupe, euh, ils ont beaucoup plus de concours, il y a beaucoup plus de... En fait, c'est varié. Ils ont les groupes à caisse claire, les groupes à peau, euh, les groupes de déambulation. Donc, c'est assez varié en Guadeloupe au niveau de, du, du carnaval. Mais comme je le disais, eux, ils sont un petit peu plus structurés puisqu'on va dire que... Dès le mois de novembre, on sait qu'il y a un calendrier du carnaval qui sort sur la Guadeloupe avec des dates bien précises, bien définies. Euh, contrairement à nous en Martinique où on attend le, le, le mois de janvier, on va dire, pour sortir toutes nos dates. Et euh, le plus souvent, malheureusement, euh, beaucoup de manifestations tombent en, en même temps ou le même week-end, tandis que mmh. je pense que s'il y avait... Une fédération, ne serait-ce que pour rassembler le nord, le centre, le sud, euh, et euh, travailler ensemble pour pouvoir établir un calendrier. Je pense que ce serait un petit peu euh, plus innovant et mieux, ne serait-ce que pour la, la population, pour bien se préparer aux festivités du carnaval. Donc vous soulignez une organisation... Euh que vous souhaiteriez une organisation un peu plus euh, pensée et plus réfléchie pour une année... Oui, plus, plus réfléchie, tout à fait. Parce que bon, moi, je représente le, le, le Sud, puisque je suis président du Carnaval Sud-Martinique, mais pour, pour moi, il euh, n'y a pas de Carnaval du Sud, du Nord ou du Centre. C'est le Carnaval de la Martinique. C est, c est, c est, ce sont les Martiniquais qui font vivre le Carnaval. Et c'est pour ça que, que je pense qu'un qu jour, on devrait avoir en tout cas une sorte de, de fédération. Euh, pour pouvoir euh, régir tout ça et euh, avoir des choses un petit peu plus euh, définies. D'accord. Ça me rappelle le, le carnaval qui se passe à Paris, eh ben, c'est le carnaval mondial. Il y a une, oui. une caméra qui est tombée. Ah ouais. Ouais. C'est le carnaval euh, martiniquais, dans la mesure où c'est depuis le temps de mouis Et que, bon, jusqu'à aujourd'hui, bon, mais ben, ça bat son plein. Bon, il y a toujours le carnaval euh, martiniquais dans les rues de, de Paris. Et c'est formidable. Mmh. Mais euh, ça a vraiment de. Enfin, ça, ça, ça commence à prendre, vraiment, le carnaval un peu partout en métropole. Et, ouais. euh, parce que je sais qu'à Fort-de-France, euh, il y a quelques années, il y a même des des musiciens de rue qui sont venus euh, se mêler se mêler à la à, au groupe à pied, qui ont fait des, des espèces de bœufs quoi. Ouais, ouais, ouais, et ouais, et c'était ouais. c'était grandiose, c'est bien. Ouais, et, ouais. C'est vrai que le carnaval, c'est avant tout aussi un, un, grand, un grand colportage, une grande fête populaire où les gens, euh, enfin les, la fête doit se mélanger aussi. C'est-à-dire que nous, on a eu, au sein du carnaval Sud-Martinique, on a eu la chance d'avoir été invité deux fois au carnaval de Paris. Mm -hmm. Et euh, cette année, en fait, ce, ce, ce dimanche 12, on a la chance de recevoir euh, le, le roi et la reine du carnaval tropical de Paris. Ah bon Ouais, c'est bien. C'est ouais. bien. Super. Alors ah ben, oh, ça fait du bon quoi, il y a du bon quoi. On fait pas ça, avance. Eh bien, il est presque l'heure de nous quitter, donc je vais laisser la parole à, à, au maître de séance, MC Patrice, hein, maître de séance, maître de cérémonie qui a qui a donc instauré cette émission. Patrice, ben je, tu as le mot de la fin. Bien, ben je, je dirais quelques c'est quelques mots. Hein, vous l'avez compris, si on veut faire évoluer et continuer à, à, à pouvoir profiter du carnaval, cela ne se fait pas sans finances. Voilà, j'envoie ce petit mot euh, aux, entreprises, euh, aux entreprises, voire aux responsables de communication des entreprises en Martinique. Sachez que vous pouvez être partenaire euh, du Carnaval du Sud. Dans ces cas-là, je vous invite à vous rapprocher de, euh, du comité. Euh, cela ne se fait pas non plus sans euh, euh, euh, des ressources humaines. Voilà. Donc... Tous ceux qui, qui, qui, qui ont un peu de temps, un peu de temps qui, qui ont envie de participer à, à notre culture, je les invite aussi à se rapprocher du, du, du comité. Peut-être, euh, M. Lucré, peut-être un numéro, est-ce qu'il y a un bureau auquel, euh, si, on, si on souhaite contacter le comité, est-ce qu'il y a un numéro en particulier euh, disponible alors, effectivement, le numéro de téléphone, c'est le 06 96, le 92 45 19, vous pouvez nous suivre directement sur notre page Facebook Carnaval Sud Martinique. Donc, euh, je suis Yanis Lucré, je vous remercie d'avoir euh, participé à l'émission. Je vous remercie aussi Noël euh, à la technique. Je vous remercie M. Verpré euh, euh, de sa présence parmi nous. Chers auditeurs, auditrices, euh, je vous remercie de nous avoir écoutés sur un DFM euh, Martinique le 102. Donc euh, ce n'est pas fini. On va vous donner encore des nouvelles euh, du carnaval, puisqu'on sera présent. On sera présent euh, euh, pour le, la parade du Sud. Je pense aussi qu'on va, qu va pousser aussi notre présence au mois d'août et au mois de décembre. Et puis on va essayer de, de, de vous apporter des, un peu plus, plus d'éléments sur comment s'organise le, le carnaval en Martinique. C'est vrai qu'on voit souvent, on est dans les rues, on voit le défilé, mais ce qui se passe en, en amont, on ne sait pas vraiment qui organise, comment, comment ça se passe. On va essayer de, de, de, de, de vous montrer l'envers du Deca, j'ai envie de dire, dans les prochaines émissions. Voilà. Okay. et bien moi je vous remercie tous aussi et je remercie les auditeurs d'Andy FM Martinique hein, d'avoir été fidèles encore à cette émission l'eau Le Monde qui a lieu donc comme maintenant vous le savez hein, le mardi et le jeudi de 15h à 16h et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous mardi prochain à 15h même heure, même place sur le 102 ou sur l'Andy FM 972.net voilà passez une très très belle fin d'après-midi et puis à très très bientôt Suavement.